Venez célébrer du 20 au 23 décembre prochain à Wakou, la Nouvelle Nazareth, la naissance du Christ Jésus en compagnie de son père d'Ago du Esprit Saint, de son frère jumeau le pape Ressop 18 et de Nain Nicole, la représentante de la Vierge Marie. Au menu, enseignement, baptême, délivrance, bénédiction du Créateur, vous aurez aussi à assister à la véritable cérémonie de sortie des nouveaux-nés exécutée par Jésus-Christ le Nazarien, ami des enfants. Toujours présent à ce rendez-vous annuel. Une fête qui sera célébrée du 20 au 23 décembre prochain à Waku, la Nouvelle-Nazareth. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via nos adresses.